Da, da. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire Aujourd'hui, on joue à un jeu fait par les créateurs de Little Inferno qui est un jeu que j'affectionne tout particulièrement Il s'agit donc de Human Resource Machine La machine des ressources humaines Et ça a l'air assez drôle Et ça a l'air très lié à des logiques de programmation On va voir ça tout de suite Notre page d'employé Nouvelle sauvegarde votre photo ici peut être quelque part, laquelle est la vôtre eh ben On va prendre celle-là C'est presque le même verre. Oui, cette photo vous ressemble vraiment, n'est-ce pas C'est votre badge, veuillez vous diriger vers l'ascenseur. Ok. Yeah. Il y a un truc qui s'appelle Pause Café, je suis obligée d'aller jusque-là, on est d'accord <rire> Alors, salut curier, bienvenue employé. Alors, bienvenue pour votre premier jour. Vous avez l'air d'être une excellente suiveuse d'instructions. Votre première tâche va apparaître juste ici, sur la droite. Rappelez-vous, vous pouvez toujours me demander de l'aide. Alors, faites glisser des commandes dans cette zone pour créer un programme. Votre programme devrait indiquer à votre employé de prendre chaque élément de l'inbox et de la mettre dans box. D'accord box, Outbox. Ah, revenir en arrière et Très Bien. Il me faut trois. Très bien. Voilà, c'est effectivement euh, on crée des commandes pour créer un programme. Euh, on, on gère les commandes. Donc il faut lui signifier trois fois une box, puis euh, donc d'activer la box. Allons-y. Non, c'est loupé. Il faut que je fasse ça trois fois, effectivement. Si je dis pas jusqu'où aller, c'est mieux. Voilà, je peux accélérer. Voilà Impeccable Si j'avais réfléchi, ce jeu aurait été facile. <rire> votre présence est requise au prochain étage. Service postal. Année 2. Donc je fais un an au premier niveau et maintenant... Bien, on dirait que vous êtes arrivé jusqu'ici. Félicitations pour votre promotion. La plupart des gens paniquent et démissionnent avant d'arriver aussi loin. Mais je peux vous dire que vous avez un futur prometteur dans l'injection des entrées-sorties. Voici votre nouvelle tâche. tâche. Alors, prenez chaque élément, hein Vous obtenez une nouvelle commande. Vous pouvez glisser la flèche du saut jump pour sauter vers différentes lignes de votre programme. Cette nouvelle compétence, vous pouvez effectuer cette tâche en utilisant trois commandes seulement. Box, box... Oui. Ai Load programme. Facile. Facile. Un peu de la programmation visuelle, j'aime bien. Enfin, du scripting visuel. J'aime beaucoup. Alors, étage des copies les trois J'ai l'impression de bosser un petit peu dans l'autre côté. <rire> oh non Le tapis roulant d'une l'inbox est défectueux. Mais cela ne veut pas dire que nous, ne pouvons, que nous pouvons prendre une pause dans notre travail. Et la logique de dis donc. Alors, ignorez l'inbox pour l'instant et envoyez juste les trois lettres suivantes à notre box. Dans l'autre box. Le personnel du départem département des infrastructures a placé quelques objets sur le tapis devant vous. Si seulement vous pouviez les saisir. Alors... Voyons voir si ça, ça marche. Ah, ouais, ça a l'air d'être ça. Ça va. Yeah. Petit bruitage, j'étais déjà dans l'état inferno et ça me... J'aime beaucoup. Sale <rire> trip. Hmm. alors, gestionnaire de brouillage. de tapis roulant est réparé et je t'attends pour que vous vous mettiez à travailler les données n'ont pas s'examiner toutes seules les oui, deux premiers éléments de l'inbox et les poser dans votre box dans l'ordre inverse recommandez de recommencer jusqu'à vider l'inbox ah, alors l'inbox alors copy from from à box, non non, reste là c'est bon. et copy from 0 à ah, box, puis jump ici allons-y en gros je dis, tu fais ça, tu mets une copie. Ah voilà. voilà. Ça a l'impression de ça. Hein mmh. ouais, c'est ça, c'est bon. Alors, clairement, ce jeu doit être plus simple quand on a un minimum d'habitude de logique de programmation. Peut-être qu'effectivement, c'est pas super clair. Mais, euh... même si éthiquement, ce jeu a l'air terrible, euh... en termes de logique, il est très intéressant si vous y connaissez vraiment pas ou si vous avez du mal avec euh, tout ce qui est scripting ou programmation. Euh, ça me paraît être bonne façon d'aborder quelques thèmes simples. cest dire voilà on fait un programme et tu lui dis tu fais ça, puis tu fais ça, répétitif, mais du coup plutôt que de répéter 15 fois la même chose on va dire tu reviens au début jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et ainsi de suite. Donc j'aime bien. Euh... Là je dis ouais je m'y connais donc ça va mais ça se trouve le prochain que je vais galérer. Et là c'est l'heure de la pause café. Ah ah ah <rire> Mmh. Retournons au boulot. Alors, certains quartiers de la ville subissent encore des pannes de courant. Les autorités locales sont en train d'enquêter. Il se passe des trucs hors de la boîte. Beaucoup de... Si c'est effectivement... Comme Little Inferno, il va y avoir un gros truc derrière le jeu. On va s'amuser, on va s'amuser et puis d'un coup on va galérer. D'un coup, ça va... Et puis euh, voilà. En même temps, je spoil Little Inferno quand je dis ça. Peut-être que je vais couper le montage. Peut-être pas. D'un l'autre côté, Little Inferno est suffisamment long pour la Inferno, c'est juste un petit foyer où vous faites broyer des trucs et... Euh, bref, pluie additionnel. Six 6 ans qu'on travaille. 6 ans Bienvenue sous mon nuage de pluie personnelle. Je n'ai jamais été très bon en mathématiques, car j'ai seulement trois doigts à chaque main. Oh. Mais il paraît qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup s'y connaître en mathématiques pour accomplir ces tâches. Alors, vous avez obtenu une nouvelle commande elle ajoute add le contenu d'une case sur le sol à la valeur que vous avez en main. 1. Ah. Alors, pour chaque couple d'éléments dans une box, faites-en la somme et déposez le résultat dans notre box. Ok, donc on va dans l'inbox, on copie en 0, on va à l'inbox, on add 0, et on va à l'outbox, puis on retourne au début. Il me semble que ça doit être ça. En gros, on va chercher le numéro, on le pose là, on cherche l'autre numéro, on l'ajoute à celui qui est là, on dépose le résultat recommence. Oh non c'est bon. Je vous donne tellement les solutions des premiers niveaux. J'aime bien une de... Hop. Au prochain étage, Et comme à chaque fois, c'est euh, la madame avec son poteau qui fait. Là, ici, il ça. Vas-y. Alors, est-ce qu'on va en exterminateur de zéro ou en salle tripleuse Ah, c'est dur à dire. On va en exterminateur de zéro. voyez-vous dans 5 ans Ou 10 ans C'est ici une note de votre patron qui dit « Dorénavant, votre performance sera évaluée plus minutieusement. Quelle chance Alors, envoyez tous les éléments qui ne sont pas zéro vers la box. Vous avez obtenu une nouvelle commande. Elle saute uniquement si le nombre que vous tenez est 0, pif 0, sinon elle continue à suivant. Alors, envoyez tous les éléments qui ne sont pas zéro vers la box. Inbox, Botox, 0 Come to Inbox. Oups Pardon. Pardon. En gros, on met une condition. Si c'est un 0, tu retournes au début. Tu pas « Attends, tu laisses tomber, tu retournes au début. » C'est pareil, c'est une logique de programmation très simple, c'est « If euh, »« Si telle condition est remplie, alors tu fais ça. » Donc là, en l'occurrence, on lui dit euh, « Si 0, tu retournes au début, jump à telle action. »« 4 commandes au moins, défis vitesse, donne 3 étapes au moins. » Ces défis peuvent s'avérer très difficiles et dans mon cas il n'est pas possible de les optimiser tous les deux avec la même solution. D'accord. Là ça s'est bien passé. Hmm. Initiative de conservation des zéros. Ben, on va faire l'autre du coup, l'autre pendant deux de... On nous a rapporté que la communauté de défense des zéros estimait que la tâche précédente était discriminatoire. Cette fois, on voyait seulement les zéros vers l'autre box. car si l'autre nom de ah, voilà, la direction vous laisse le soin de régler ce détail. Alors, on va Inbox, Outbox. If0. Box, box, box, très bien. Mais si c'est pas un zéro, oui. si c'est un 0, tu vas à l'autre box. Sinon, tu jump directement. Et ensuite, tu jump ici. Voilà. Donc là, c'est un peu euh... pas très sûr de moi. Je vais tester. Yes, c'est bon. Voilà, c'est ça. En gros, euh... il suffit de dire, voilà, si c'est un zéro, tu vas bien à l'autre box, sinon, tu retournes, à tu retournes au départ. Et si c'est un zéro, une fois que tu as l'autre box, tu retournes au départ. On fait des boucles, des petites loupes, partout. 5 commandes au moins. 25 étapes au moins. Oh, 28 étapes en moyenne. Dommage. Je te miserai une autre fois. Quand retrancher. Qu'est-ce que c'est La soustraction Je n'ai jamais appris ça à l'école. Et oh Nous formons une bonne équipe. Alors, pour chaque couple d'éléments dans l'inbox, soustrayez d'abord le premier au second et envoyez le résultat vers l'outbox. Et ensuite, soustrayez le second au premier et mettez le résultat dans l'outbox. Recommencer Alors, attends. Il faut que je soustrais ça à ça. J'envoie le résultat là. Puis, je soustrais ça à ça et j'envoie le résultat. D'accord. Alors, on va à l'inbox. On copie en zéro. Puis on va à l'inbox, on copie en 1, puis on copie from non, c'est ça, ensuite on add 0, on va à l'autre box, on copie from 1, on copie from 0 on add 1 non faut que je, sur, je, je sur, euh, excusez moi on sub on sub 0 et là pareil on sub 1 c'est bon puis on jump non on va à l'autre box et on jump on va voir Et ça, une soustraction. Et une autre soustraction. Oui, C'est ça. Hum. Impeccable. Je commande au moins 40 étapes au moins. je vais peut-être m'arrêter là oh là là oh là là oh là là je vais m'arrêter là parce qu'on a tous compris et puis j'ai pas envie de non plus vous spoiler Là, j'ai déjà spoilé 11 niveaux et... Euh... Bon, euh, 10, 9 niveaux une petite dizaine euh, ce serait dommage de pas vous laisser découvrir le jeu par vous même si vous avez l'occasion d'y jouer et de ne pas vous laisser réfléchir par vous de l'occasion d'y jouer je vois déjà qu'est-ce que j'ai fait de mal dans le niveau précédent donc je vais probablement retourner le faire juste après parce que ça va me stresser, de pas avoir le parfait <rire> mais donc voilà je trouve ça très bien fait c'est vraiment une bonne logique de, euh, de scripting et de programmation si vous en faites ça passera tout seul c'est assez du coup rigolo de se prendre un petit peu la tête dessus euh, ça se passe bien si vous en faites pas ou en avez fait très peu ou avez du mal avec ça c'est une bonne façon ludique de vous remettre un petit peu dans la logique qui va avec. Donc je vous recommande. Et je pense que c'est un jeu qui va beaucoup m'amuser et qu'il va y avoir des plot twists et que ça va me plaire. Et, euh, et éthiquement, visiblement, euh, le jeu va soulever des questions, On va probablement faire une critique euh, capitaliste. Comme d'autres jeux avant. <rire> et je sens que je bien aimer. Donc euh, voilà. Je pense que c'est tout pour euh, Human Ressources, Machine. Et c'est bien. C'est vachement bien. N'oubliez pas de soutenir vos euh, créateurs favoris. Bon jeu. Merci d'avoir suivi cette bouilloire.